Ami, oui, si tu finis, va m'apporter mon sac. Ok, d'accord. C'est quoi? Tu as quoi? Hein? Eh? Annie, tu as quoi? Je je ne te comprends plus. Tout ce que tu manges là, tu, tu, tu vomis. Tout ce que tu manges là, tu vomis. Tu as quoi C'est le mot de vente, maman. Tu as le mot de vente Viens, viens, viens, viens. viens. Suis-moi. Dis-moi la vérité, tu as quoi Non, c'est le mot de vente. Dis-moi la vérité, je t'ai dit. Tu as quoi C'est un mot de vente. Tu es su? Oui. Tu es su? Oui. Tu es su? Oui. Hey, hey. Annie, tu es enceinte. Oui. Hein eh? C'est un mot de vente seulement. Hein. Annie, tu es enceinte, oui ou non Non, ma. Annie... Tu es enceinte? Hein? Eh? Tu es enceinte? Oui, non? Oui. Jésus! Hey! Continue. Au moins, je peux connaître l'auteur du grossesse. Eh? J'y mm. vois? Hein? C'est bon. C'est bon. Oh, Au moins, je peux connaître l'auteur du grossesse. Où est-elle là? Oui. On a réussi. Il y a chez quoi. Elle a quoi? <rire> elle est enceinte. Ah. Elle est enceinte de. Comment comment peut être enceinte? Je ne sais pas. Je sais. ça. Il a... faut oublier cette affaire. Tu as fait quelque chose à manger? Attends. Il faut oublier ça. Comment je vais oublier? La personne est chez moi et elle est enceinte. Tu me dis d'oublier? Mais hein comment elle est enceinte? Oui, comment Madame? Comment on peut oublier ça là d'abord? Comment moi qui a l'auteur du grossesse bébé, baby calme toi laisse moi chérie. pas moi non, non. C est, c est... comment tu eh? es malade bébé, c'est fou hein moi, quand j'ai fait ça moi j'ai mis présent la... j'ai mis présent la... la... eh? hein? tu, tu es sûr que c'est moi tu es sûr que c'est moi bébé elle je te dis qu que toi mais tu as eh, fait ça Riz, c <c moi C'est celui C'est celui qui a Tu pas